Barof quand même. Si hein. Milouz, j'aime bien, c'est pas mal aussi, mais je l'ai déjà joué. Cette saison, je l'ai beaucoup joué Milouz, donc. Euh... En tout cas, c'est un perso que j'ai quand même beaucoup joué. Au Barof aussi. Hein. Ah, revoilà mon commandant préféré. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. On va mouster 1. Vu hein. de toute façon, on va rester un petit peu taverne 1, logiquement. Après, euh, si vrai... au pire, en vrai, on peut up pouvoir, on verra. Ça dépend de notre adversaire, ce qu'il a. Voilà, le problème, c'est qu'avec mousse, on gagne pas les combats, quoi. Pas forcément. C'est quoi en passe Yes, ça passe. C'est important d'avoir ça vite, quand même. Bon. Et c'est qui rectar il a un pirate Pirate on le bat pas Je pense qu'il faut quand même aller dans la 2 Oh il a un... Sun Glitter c'est un gros joueur Il a Ragnar, je pense qu'il va rester taverne 1 Il n'y a pas Murloc Je oh, pense pas certain Et après il y a Chak Il reste taverne 1 avec un mecha non il a up Ok ça va se jouer... C'est euh... un méca contre un LM. Je crois qu'il up au dernier moment. Quoi. Salut McQueen, comment ça va Très bien pour ma part, merci. J'ai bien fait de pas essayer de me battre. On veut le stacker ou pas Ça me choque pas de le stacker. Mais il tout. Ah, mon bord, a un peu faiblard mais... Alors... Zaragoza, Miguel... Elle devrait passer mais c'est pas certain. Un joli hit ça. Ah aussi. Ah dommage, dommage. Ah zut. On va prendre un deuxième mousse. Et ça pour la tempo. Vous voulez. Tika, il a son sort. Et... Lui, il a... Pff, lui, il a rien, en vrai. Tika. Hein. Au moins que Tika, il est up sur ce tour, mais... C'est Tika tout le temps. Hein. Ouais, il fait cette strat là Toujours un peu chiant Le up était prenable ouais, mais après ça me dérange pas d'acheter des cartes Genre le deuxième mousse il était bien à acheter Ça et ça, c'est pas mal. Bon, on peut stacker un peu sur ce tour. Un tour, à ce qu'on a lui Non. Juste ça. C'est-à-dire je me fais taper sur ce tour et prochain tour, je pars. C'est dangereux. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Bientôt on va partir. Euh... Taverne 2 lui. Il est énorme lui. Hein. Les deux sont gros. Hein. Les deux font des strates méga conservatrices quoi. Salut Fabnus Bah tu regardes sur les internets, petit loulou Pour les tournois, tu vas sur Battlefy ou Community Gaming Wow, c'est gros C'est pas Murloc pour Bran. Volardeur. Taverne 3 et il est vachement en retard en termes de taverne et lui il est taverne 2 il reste taverne 2 on sait pas trop ce qu'il est en train de faire quand même hein. merci pour tout ton travail et salut c'est LM du 14 euh, ton, merci pour ton travail et ton naturel fiche je te suis depuis un moment pour du BG je t'apprécie énormément continue ainsi ah c'est gentil merci bah, merci infiniment merci de ton message c'est super sympa ça ah, bon courage à continuer, merci beaucoup. Il y a moyen de faire égalité, c'est frustrant. Faut encore tenir un tour. A moins d'aller chercher 2 ta 25, mais je pense que 2 ta 26 c'est quand même fort. Là il faut bourriner ouais, faut en tempo. Pas mal ça en tempo. Bon, je me suis un peu amélioré là quand même. Dans l'état 25, il y a moyen d'avoir un autre lardeur. Ouais, mais c'est lardeur, on s'en fout, c'est pas ça qui fait partir en, en combo. C'est la Greta. T'as beau avoir 2-3 lardeurs, ça fait rien, il faut avoir Greta. En cher là. Oh. <laughs> Délice à Pour la justice Merde. Ah bah. Vous pouvez encore renverser yep. la vapeur. Tiens, <rire> c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Regardez les deux Uranes en vrai. travail, continuez sur votre lancée. Ah bien uran de plus, alors ça. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. L'important c'est de jouer des serviteurs. C'est lent hein, quand même les animes. Hein. Ça, ça va être bien, non bah, après, il faut des pièces, hein. Merci Johnny Bcash pour le Prime, merci beaucoup c'est gentil, merci infiniment. Bon, euh... bah là en termes de place c'est un peu chaud, j'aimerais bien jouer un autre Larder, donc je pense qu'il faut virer un Ancêtre, je pense qu'on va virer Ancêtre ici. Comme ça, ça on s'en moque. d'accord. Hein. Là, on a maintenant infini. Donc les héroïnes altruistes et les barons, on les achète. C'est rigolo en vrai... Non, bon, ça. C'est vrai que c'est un peu plus lent on peu. Il ah, y en avait un là. En vrai. Oh, oh ça sert à rien. Ah c'est ça L'important c'est de jouer des serviteurs Ah il faut le virer sinon on le triple Pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Il n'y a pas de poison, il peut pas passer ma créa. Bon, ouais, en fait le truc c'est qu'il faut pas. Faut, faut rester comme ça. Sinon on est bloqué. Euh, sinon on triple l'ardeur et après c'est chiant. Ça c'est le petit tip à savoir. Mais, en fait on peut pas on peut pas partir en APM euh, vraiment vénère parce que y a, les animations sont longues. Par contre on met des grosses tartines quoi. Il est plus là, par exemple. Il était là, il est plus là. Où ouais, est-ce que vous recherchez. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Allez-y, engagez une de ces recrues. Ça va faire de gros dégâts. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez. Voilà une pièce pour le dérangement. Oh, ça aurait été bien, mais c'est trop tard. Et ça aurait été fou. sous Trop lent, hein. Là, je la joue parce qu'on est bientôt à la fin. What? Vous pourrez revenir, s'il vous plaît? Là, maintenant, j'ai juste à chercher. Euh, euh, euh, on va voir déjà. Bah, ça, c'est bien. Hein. Ça, techniquement, c'est bien. Qu'on trouve un, un petit. Euh... Une... Je sais pas. Cinquante et un quand même. Ok. Pas mal, hein Pas mal, mais c'est quand même moins fort que si on est en full pirate. Parce qu'en fait, en full pirate... Enfin, quoique, Après, là, on a monté des tonnes. Hein Alors là, on a quand même monté des tonnes. Non. Là, on a quand même monté des tonnes. Surtout que lui, il joue mort-vivant. Ouais, je sais pas. Faut voir. Les ancêtres sur Urglobe. Euh, si, ça marche. Si, si, ça marche. Si, ça marche. Bah Si j'attaque first, euh, après, faut pas qu'il y ait un Leroy. Je sais pas. Euh... Ouais, ça manque un peu de taunt. Ah, le board, il est quand même cool. Hein, franchement. Il y a un Leroy. Après, même un Leroy, hein. Genre on a toutes nos créas elles sont quand même énormes. Hein. Genre ça, ça donne trois boubous. Euh... Enfin, moi je pense que c'est ok. Hein. Enfin, je pense que c'est imperdable hein. Ok bon. Je pense qu'il faut un tunnelier contre lui Je pense qu'il faut un tunnelier contre lui A la place de l'ardeur par exemple Même de ça que. Okay. Vous vous non Genélien ai me paraît pas mal. Après il y a l'Iroy hein, qui est toujours cool, hein. Franchement c'est une valeur sûre, hein. c'est toujours mieux que l'ardeur. Hein. Même si j'ai tunnelier, je suis sûr de gagner. Bon, je suis déjà sûr de gagner, mais... On va quand même, toi, t'es un autre truc. Jamais, hein. T'as le viré, hein. Un tunnelier, hein. Je n'ai peur de rien. Sauf des souris. Continuez comme ça. Sérieux Je veux pas pouvoir voir mon combat C'est honteux, c'est honteux. Avec la musique là, de Warcraft là, elle est, elle est magnifique. Là cette musique est magnifique à ce moment là. Là je suis sur mon bateau, je suis un orc sur mon bateau là. Je vais massacrer de l'humain. Ça va le jeu sinon t'es pas trop malade ça va <rire> Ça va le jeu T'as bu fiche Bah j'y peux rien moi, vous rigolez ou quoi Je dis ça comme si c'était de ma faute bah, Franchement j'y peux rien Bah écoutez on a fait euh... Bah ouais j'ai cassé le jeu. Bah n'empêche c'est un top 1 d'exception hein. Dommage de ne pas avoir le combat, mais ça reste un top 1 d'exception. Mais vous voyez, c'est quand même moins... En fait, ça fait plus de stats, mais c'est beaucoup plus fragile. Là, on a des tonnes de monstres. Euh... Et à la fin, vous voyez, on ne peut même plus garder pirates parce qu'ils sont trop petits, donc euh, voilà. Euh... Mais on va dire que pour les boomers... En fait, moi, j'aimais bien cette compo parce que c'est un truc de boomer, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup de pirates. Ça grossit tellement vite que tu achètes des petits pirates et puis en termes de... Ta... Bon, après, là, on a eu euh, 1000, euh, 1000 urans. Mais en vrai... Euh... Pour les gens qui sont lents dans les compos pirates, je pense que c'est un bon compromis. Après, il <rire> faut jeter des milliards d'Uran Taverne 6, mais cette game était sublime.